D'abord on va retrouver quelqu'un qui a pris la recommandation de Xavier Rivoire au pied de la lettre, il s'appelle Laurent Fèvre. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes infirmier coordinateur en réanimation à l'hôpital de Nord-Franche-Comté, du côté de Belfort. Vous vous en servez, vous, de ce masque alors eh bien, Tout à fait, bonsoir. bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, tout à fait. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Hein. À l'hôpital Nord-Franche-Comté, euh, tout près de l'Alsace, nous, nous sommes dans, dans le dur depuis trois semaines ouais. et euh, depuis qu'un jour nous, nous étions en forte tension sur le matériel de protection, euh, les masques FFP2, euh, les lunettes de protection inadaptées parce qu'elles tombaient, elles tombaient dans le lit quand on se baissait. Et surtout, on avait une rupture de stock en, avec un réapprovisionnement impossible euh, de matériel d'aspiration en système clos. Donc, ce qui fait qu'il euh, y, y a une grogne un petit peu chez les soignants. Et, euh, et au final, on s'est dit, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, faire pour, euh, pour, euh, pour améliorer ce, la protection des soignants J'ai visionné un peu des vidéos. Je voyais qu'en Italie, ils utilisaient le, le masque Easy Breath euh, euh, pour ventiler des patients. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi pas l'utiliser chez des soignants, euh, pour protéger les soignants en y mettant un filtre HEPA. Alors, un filtre HEPA, c'est un filtre euh, de haute efficacité. On appelle ça, c'est un filtre mécanique hydrophobe à membrane plissée, mais ça n'a pas très, tellement d'importance. Et en fait, j'ai envoyé un mail à un réseau euh, byzontin, euh, pour dire, voilà, j'ai une idée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me suivre Et euh, on m'a orienté vers l'école d'ingénieurs de Belfort, qui est l'UTBM, et euh, au final, euh, au final ils ont euh, bah, ils ont accepté de, de travailler avec moi sur le, le sujet, et euh, nous avons, euh, donc ils ont mis en forme un petit peu cette idée euh, qui venait de, de l'Optano-Franche-Comté, et on a mis en place, euh, on a créé des, des espèces de, de, de supports qui s'adaptent entre le masque et le filtre, quoi. C'est-à-dire, il, il faut le bricoler un peu pour qu'il soit encore plus étanche qu'il ne l'est pour les, pour les, pour les, enfin, quand il est vendu dans les magasins, c'est ça Ouais, en fait, l'idée, en fait, c'est de supprimer le tuba de ce masque ouais. et de, de, de fabriquer, d'imprimer en 3D une pièce qui va permettre de, de se clipser sur le masque et de pouvoir euh, insérer un filtre rectangulaire qui lui euh, protège contre les virus à 99,9999%. Donc en fait, euh, le masque, euh, donc on a fait plusieurs prototypes, on a, termi, on a terminé dimanche soir à minuit. Ouais. Euh, le prototype, nous l'avons validé euh, avec une commission euh, pluridisciplinaire composée de pharmaciens, directeurs qualité, médecins réanimateurs, euh, hygiène ouais. à l'hôpital, nous avons pu voir que le, le masque était complètement étanche avec ce système euh, imprimé et, euh, et donc une fois que cette validation a été faite ouais. ben, l'UTBM a pu fabriquer a pu imprimer de nombreux, euh, de nombreux euh, ra raccords et, euh, et depuis maintenant nous avons équipé la plupart de nos soignants en réanimation d'ailleurs euh, ce matin euh, euh, nous avons testé en réel puisque, puisque trois patients ont été intubés des patients qui, qui étaient admis en réanimation ont été intubés avec ce, cette, euh, ce masque sur le visage quoi donc ça veut euh, dire que ça marche à la fois pour le les soignants et aussi pour les patients était... qui sont en réa j'ai pas compris. Ça veut dire que vous vous en servez à la fois pour vous, les soignants, pour vous protéger, mais aussi pour les patients qui sont en réa Ah non, pas du tout. Alors ah c'est parce que vous nous venez de nous dire une pardon. De, de le servir uniquement pour protéger les soignants. D'accord, d'accord, très bien. Mmh. C'est pas euh, un peu inconfortable à porter tout au long de, de la journée, moins confortable en tout cas que les masques euh, habituels Alors... Alors, on, on, a, on a testé les médecins, les infirmières qui l'ont porté. Moi-même, je l'ai porté euh, chez moi pour, pour le tester. Euh, pas tellement, ce n'est pas inconfortable. Euh, y, juste, il y a un inconfort puisque euh, vous avez un, un frein inspiratoire, puisque vous respirez à travers un, un, petit, un petit filtre qui, qui, peut, qui peut être gênant. Et là, l'UTBM à Belfort ont déjà fait évoluer le produit puisqu'on a fait un double branche maintenant, donc qui amène deux fois plus d'air dans le masque, à l'inspiration. Donc les jambes sont plutôt confortables et le but, nous, on utilise uniquement dans les gestes qui sont à risque, c'est-à-dire l'intubation trachéale. On est amené également en réanimation à mettre les, les, les patients gravissimes en, en position ventrale avec un risque de déconnexion du respirateur. Donc effectivement, euh, dans, ces, dans ces techniques un peu à risque, ben on, on, on met le masque, on ne le porte pas euh, 12 heures de suite.